gamer euh, anglais de Anglais, anglais, québécois, anglais, qu tout ce que tu veux. Fous. Allez, ça c'est pour toi. Bim, but. Allez. Voilà, ça c'est fait. Alors ça c'est fait. Hein. Alors je vous dis que j'ai commencé la saison hier. Euh, j'ai perdu deux matchs. Je crois. Hein. Je crois que c'est ça. Je ne sais plus. Ouais, j'ai comm... perdu deux matchs. Mais... Euh... Les deux matchs que j'ai perdu, là, mec bots, ils jouaient comment Tous les autres matchs, ils jouaient comme si c'était des vrais joueurs, comme s'ils jouaient en ligne quoi, tu vois Alors que là, alors que là, mon gars, oh, je te dis tout de suite que, hein, oh, j'ai raté quoi Alors que je te dis tout de suite que, mec, c'était un truc de ouf, il ne savait pas jouer, genre, tu, tu vois les, les gens qui te gênent en ligne les gros noobs, tu vois. Et bah ben là, c'est exactement ça. Mais en pire. En pire, frère. Tu tires. Les gars. la balle, elle est à deux 200. Elle est en train de rentrer dans la zone. Le gars, il est dans les cages. Il fait quoi Il arrête son tir. Depuis quand tu fais ça Je sais pas ce que je fais, là. Je suis pas concentré parce que je veux parle en fait. Voilà. Mais depuis quand tu arrêtes le tir d'un allié What the fuck ah oui, au passage, j'ai réussi à... Je suis sur un nouveau PC, je vous l'ai déjà dit 10 millions fois. Et j'ai réussi à mettre... Euh, non, j'avais pas fait de vidéo. Mais avant, la... sur l'écran, là, c'était qu'un petit carré. Et euh, du coup, j'ai réussi à mettre un grand écran. Par grand écran, je veux dire... Euh... Écran plein, évidemment. Putain, il m'a niqué mon dribble. Mais ça sérieux mais purée. Ok, là j'avoue, c'est moi qui fais de la merde comme d'hab. Euh... Tac, C'était une fente pour pas qu'il touche la balle. Et là, on, a... on avance juste la balle, tu vois. On l'accompagne. Jusqu'au bout. Putain. En fait, fallait... j'ai essayé de faire un lob Parce que si je fais pas le lob, si je faisais pas le lob, il repoussait la balle. Et là du coup. Je que ce soit eux qui la poussent, c'est moi qui la pousse Et je vais faire de la merde. Bam. Ah. Oh putain, j'ai loupé. Mais qu'est-ce que j'ai loupé, bordel Là, au moins ça fait une, une belle passe j'ai le magnifique aujourd'hui je ne sais pas ce que les robots bouger, ils n'ont rien bouffé parce que ce sont des robots mais je ne sais pas ce qu'ils ont eu aujourd'hui euh, mais ils ont bouffé Alors, pourquoi ils sont tous fait des je ne sais pas euh, clairement regardez, hein. regardez chacun est allé de son côté ils ont fait un bal aérien tu vois et moi je viens je mets juste une petite Je viens de vous faire une vidéo de Fortnite. Du coup, j'ai appuyé sur le bouton pour ouvrir la map, sauf que, euh... <rire> sauf que euh, c'était pour sauvegarder le replay. Et du coup, j'ai sauvegardé le replay, alors que je voulais voir les scores. Par qui de est devant, c'est Stinger. Parce que ça ne va pas durer. Profite de ce moment. Comme Ça se rend pas. Et ça, c'est moi qui la dégage. Donc, Désolé pour être au mot, désolé désolé mais tu sais qu'en rage ça sort tout seul mais même faut que je fasse attention très attention à ce qui pourrait m'arriver je sais très bien pourquoi je dis ça je sais très bien je ne pas dire que vous savez très bien il n'y a que moi qui sais pourquoi je dis ça c'est faux j'ai pas marqué pourquoi j'ai dit c'est faux Parce que j'ai dit je la rentrais et du coup je me suis dit ça dans ma tête en tout cas et du coup je me suis dit que c'est faux ça rentre pas sauf que celle-là est rentre et du coup celle-là elle est pas rentrée comme d'habitude. Putain c'est me saoule Alors autant quand je joue en All-Star en match d'exhibition c'est super facile. Il joue comme des débutants. Autant quand je joue en saison mode All Star. Là maintenant c'est un vrai niveau de All Star. Là maintenant j'ai la difficulté à marquer. Enfin, voilà. Moi c'est ça que je veux comme niveau de All Star. Pouvoir perdre contre des All Star. Alors que si je joue absolument, je dois jouer possible, 2 4-1, Ah ouais c'est chaud. N'empêche on, on gagne quand même 4-2. Stinger il est devant comme d'hab. Il pour lui. Ils ont des la de la salle Bim Oh putain j'ai des pieds. La caméra j'ai enlevé trop tard. J'essaye de trouver des raisons. Là. Oh des mix. sûr qu'on peut enfin mettre un but à la dernière seconde euh, ça ne sera pas possible et voilà j'avais bien dit à Stinger de profiter du moment euh, de ce moment tout simplement comment j'ai fait pour être pour avoir un meilleur score là que j'ai mis qu'un but et j'ai fait 5 tirs J'en sais rien, mais nous allons maintenant euh, au championnat, le championnat, le championnat, what the fuck, pourquoi ça me met ça, je m'en bats <rire> what the fuck man, okay. let's do it, être la fin saison avec vous, une saison, une saison qui vous intéresse, la nouvelle saison du Rocket Challenge créé par Skimra. Je joue contre mon ancienne, contre mon ancienne équipe. j'avais pas remarqué ça? Parce que avant, euh, là, je viens juste de changer de logo. Avant, je jouais tout le temps avec euh, le logo mammouth donc ces couleurs là. J'ai quitté cette équipe pour, euh, voilà, pour mon équipe. Et je suis tellement bon joueur que en quittant euh, l'équipe Mammouth bah, ma nouvelle équipe a mis mon nom, tout simplement. Oh là là, mais ça c'est magnifique comme 8. Mais ça c'est magnifique comme 8. <rire> Je passe devant. Je passe à la tête du classement. C'est ça. Bah, ben, parfait. On va attendre un peu pour faire ça comme ça, tu vois. Donc, ça va pas par part. Hop, on dévie. Merde, laisse-moi faire. Vas-y, là tu peux y aller. Je passe au vol. Ah. Ah. comme ça on la dégage un peu on est beaucoup moins en danger laissez je vais. faut savoir alterner ça c'est un conseil que je vous donne euh, savoir alterner alterner avec la caméra par exemple essayer genre quand vous l'avez euh, essayé par exemple de essayer par exemple de centrer la caméra par exemple à l'engagement pour être sûr d'aller bien droit dessus après vous l'enlever au moment de frapper. Dès qu'elle sort de votre champ de vision, vous remettez la caméra. Dès qu'elle sort de votre champ de vision, vous remettez la caméra. Et euh, dès qu'elle rentre, vous pouvez la mettre la caméra ou l'enlever. Enfin, essayez d'alterner quoi. Et quand vous êtes à l'aise, bah voilà. Moi, par exemple, je suis à l'aise quand par exemple. À l'engagement, je mets la caméra pour être sûr d'aller droit dessus. Et dès que je suis au moment de frapper la balle, je l'enlève toujours. Et par exemple, quand la balle est en l'air, je centre la caméra sur le ballon. Et dès que j'estime je je que, que je suis assez prêt, eh euh, j'enlève la, la caméra et j'essaye de, de frapper. En tout cas, essayez d'alterner... Euh, avec la caméra, c'est ce que je voulais dire, euh, pour, faut que vous soyez à l'aise avec la caméra, parce que si vous jouez que sans caméra, vous allez perdre, c'est sur la 100%, enfin non pas sur la 100%, mais, enfin voilà quoi, vous avez une, une moins bonne vision du, du jeu, Donc, du terrain en marché, tiens, ça se voit. Il a, il a dégagé. On accompagne la balle avec. Vous voyez, par exemple, quand je suis super près de la balle, j'enlève la caméra pour avoir une, une meilleure maîtrise du ballon. Pour être sûr de la position exacte du ballon. S'il est devant moi ou juste un peu à droite. Parce que si je sente la caméra sur le ballon, euh, bah voilà. Tout simplement, il va être devant gueule, un peu à droite, mais je ne le saurais pas, vu que pour moi, le ballon est au centre de la caméra, et euh, je le situe par rapport à ma gauche. Sinon, à part euh, changer, alterner avec la caméra, il faut aussi alterner avec les postes, par exemple. Euh, si vous êtes en défense, par exemple, il y en a un qui va aller au goal, si vous voyez qu'il n'y a personne au goal, Essayer de, de battre en, en retraite un peu. Enfin, battre en retraite, <rire> Par exemple, là, tu vois, il y est. Mais je viens aussi, tu vois. Comme ça, on est deux. On a plus de chances d'arrêter cette balle. Il faut au moins qu'il si y en ait un un peu au goal. Un des trois joueurs ou de quatre joueurs, je sais pas quoi, au goal. En défense, en tout cas vous partez en attaque vous voyez vous êtes très près du but là vous pouvez avancer mais en gardant toujours un peu de speed boost de cas où et une contre-attaque une contre-attaque pour pouvoir revenir et pensez surtout à prendre des speed boost euh, maximum comme je fais là vous passez à côté toujours hop là c'est trop voilà voilà magnifique faut, faut toujours penser à prendre les speed boosts euh, les gros là qui sont sur les côtés même engagement est-ce que je vais pouvoir driver le gardien non je ne pense pas vas-y je te laisse centrer oh magnifique magnifique contre l'adversaire hop je me situe Vas-y va, va au centre, je te sens tout ça. Oui magnifique, c'est même euh, l'autre qui sent tout ça quoi. Il fallait juste venir avant eux. Alors hop vous sautez. la petite technique pour revenir en défense rapidement. Vous faites ce que je viens de faire là. Vous sautez, vous speed booster en l'air. Et euh, lui je sais pas il faut quoi Stinger. Arrête s'il te plaît parce que. On est quand même. Euh... Des enfants, donc arrête tout de suite ce que tu veux. Enfin, un, hein, hein, pas, pas que, hein. Oh, damn j'étais trop lent. Désolé, désolé. Ok, il remet ça, il remet. Boum Magnifique, merlin magnifique. Magnifique. Il fait exactement ce que je fais quand je joue euh, en 1v1. Voilà, c'est moi qui lui ai tout appris, hein. pourtant c'est moi le nouveau dans le club. Mais je lui ai tout appris. Attends. Il grandit vite. Ok. C'est la victoire. C'est la victoire. Et on est sacré champion. Sur le dernier match, 7-2, 450 points. Euh, merci à tous. 4 buts, 7 tirs. Et merci, merci beaucoup. Je remercie euh, mon, mon père, ma, ma mère, ma soeur, ma belle-mère, mon beau-père, euh, mon grand frère, ma petite soeur. Ma... <rire> Je remercie ma famille et surtout vous, vous et Psionix merci à tous, c'est grâce à vous que j'ai pu remporter cette médaille, merci à tous, mais en fait je la remporte tout le temps, donc euh, voilà. vous vous sur comme tu fais ce que tu veux exactement Officiel manky boy avec deux y à la fin et à cette chaîne manky le tag officiel Malky. et Et n'oublie pas d'activer les notifications pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo c'était à Malte. ciao